Messidor existe depuis 25 ans, on a fêté 25 ans il n'y a pas longtemps dans les champs de blé à argué gabéric Et euh, moi, ça fait 15 ans que je suis à la tête de Messidor. Donc euh, mon parcours n'était pas du tout d'être boulanger à la base, puisque j'étais euh, ingénieur en télécom, je dirigeais une équipe de recherche à Lagnon et puis euh, j'achetais du pain bio dans la boulangerie qui était à côté de chez nous. Nous habitions à Peine-Vénant à l'époque, dans les côtes d'Armont, à côté de Lagnon. Et un soir, ma femme est rentrée à la maison et m'a dit, ah, c'est le boulanger, il en a marre. Et il m'a dit qu'il voulait vendre. Et lui répondu, elle lui a répondu qu'elle savait qu'elle connaissait quelqu'un qui était intéressé. Parce qu'en fait, moi, je ne m'y retrouvais plus dans les, dans les nouveaux axes de recherche qu'on avait en, en télécom, où on, on était sorti de, de la recherche, de l'amélioration technique pour pour faire de l'amélioration, inventer des services euh, et des, des, des, des choses euh, qui n'étaient pas nécessaires techniquement, mais uniquement pour, à, pour accroître, euh, accroître le chiffre d'affaires. Et, et euh, comme j'avais euh, une acquaintance depuis tout petit avec le pain, et avec le pain de en particulier, ben, ben je suis allé le voir et puis j'ai dit que je vais racheter sa boulangerie. L'histoire voilà, a commencé comme ça. Voilà, et donc la boulangerie, elle, faisait, elle était 100% bio, c'est pour ça que j'ai acheté, autrement je n'aurais pas acheté, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre alternative possible, il n'y a pas d'autre solution possible que de, de, de, de consommer bio et de produire bio. C'est la seule possibilité qu'on ait pour sauver la planète, et en tout cas l'être humain sur la planète, parce que la planète survivra très certainement à l'être humain, si on continue nos conneries, mais euh, si l'être humain veut, veut, veut survivre sur la planète, il faut qu'on on passe à 100% et pas à 20, ni à 30, ni à 40. C'est la seule possibilité possible, c'est de, de, de consommer, de produire bio. À partir du moment où j'ai repris à peine venant, donc euh, le fil rouge était 100% bio, 100% maison. Le deuxième fil rouge que j'ai rajouté, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément 100% maison. Et j'ai rajouté deux autres fils rouges pour compliquer l'affaire. Et C'était euh, d'avoir de, de, de, de l'approvisionnement local, travailler directement avec des producteurs. Alors les premiers producteurs que je suis allé voir à côté de chez moi, à Penvenant, dans le Trégor, qui, font, qui sont surtout des légumiers, quelques-uns en polyculture, bah ils ont dit « Oh non, du blé, pff, ouais, non, c'est plus faire, ça marche pas ici ». Alors j'aurais répondu, mais vos grands-parents, vos grands-mères en particulier, parce que c'était plutôt les mères, les femmes qui faisaient du pain à l'époque dans toutes les fermes, elles faisaient du pain et ça se passait bien et tout le monde le mangeait y compris toi peut-être quand tu étais petit et en tout cas tes parents et tes grands-parents et tes arrière-grands-parents et tous des aïeuls d'avant, ils consommaient, ils fabriquaient, ils consommaient du pain de, de leur ferme. Et donc, bon, et finalement, j'ai réussi à trouver deux ou trois pionniers qui ont voulu essayer. Ça s'est bien passé et puis... Euh, alors après, il a fallu continuer à prendre le, le, le bâton pour faire du collectage et puis aller essayer d'en convaincre d'autres de, de, de rentrer dans l'aventure. Et donc d'un tout petit pourcentage, au début j'avais 5% qui étaient qui était issus de producteurs locaux. Donc producteurs locaux, j'entends locaux, de préférence bretons, mais comme je n'arrive pas à trouver suffisamment, ça va jusqu'au pays de la Loire, mais enfin c'est quand même relativement local. Donc c'est 100% bio, 100% local, direct avec les producteurs, et puis j'ai rajouté encore une, un autre fil rouge pour compliquer le truc, parce que c'était un peu trop simple. Donc c'est... J'ai développé en fait une population dynamique de blé ancien avec les premiers pionniers producteurs que j'avais trouvés. Donc je suis reparti sur des variétés de blé antérieures à 1950. Et euh, au début on en avait 500 euh, variétés différentes. Euh, mais c'était très compliqué à gérer. Et puis on avait surtout une très petite quantité. Donc il a fallu euh, les multiplier avant d'avoir suffisamment de volume pour réussir à en faire de la farine. Et puis aussi euh, d'avoir une production suffisante pour que ce soit représentatif de quelque chose. Donc de ces 500 variétés initiales, euh, j'ai fait un, une, population, une population dynamique. J'ai pris ceux qui étaient les plus intéressants d'un point de vue agronomique et pas encore d'un point de vue boulanger parce que c'était trop tôt, on n'avait pas suffisamment de volume. Et j'en ai gardé 40 et je les ai toutes associées puis ressemées ensemble. Donc c'est devenu la population dynamique Messidor. Et donc euh, les producteurs qui travaillent pour nous, ils adoptent cette population dynamique, ils la mettent en culture chez eux, et après ils nous restituent le produit de cette, de cette culture qu'on met nous après en mouture euh, ici à arguez chez Jonas Le Gall, Et nous on en fait le pain euh, qui qu qu qu nous plaît et, et qu'on a envie de faire. Donc on a 15 producteurs différents qui ont la même population dynamique, les 40 blés anciens de Messidor. Mais bon, suivant les conditions pédoclimatiques qu'ils rencontrent, on a des résultats qui sont un peu différents. Donc après, il y a tout un travail d'assemblage que fait ici à arguez chez Jonas, qui consiste à, à essayer d'avoir quelque chose qui soit, qui soit constant sur toute l'année, et puis qu'on arrive à faire le meilleur compromis possible entre toutes les productions des 15 producteurs différents. Donc là, il y a tout un travail que que fait le meunier, qui est assez compliqué, mais qui le passionne, et qui est intéressant aussi, ça change des, des meuniers qui font de la monovariété, pour moi c'est une hérésie de faire de la monovariété. Donc bah, il y a ce travail d'assemblage, un peu comme, euh, comme on trouve dans les, en, en oenologie, chez, chez les, les vignerons, ils ont un travail d'assemblage à faire entre les différentes, les différentes arrivées de, de raisins, là c'est des différentes productions de blé, et donc on fait un assemblage qu'on essaye de de faire le plus harmonieux possible. Donc quand il fait des essais, il me dit bah, « essaye » j'essaye en boulang, j'ai puis quand ça me plaît, je lui dis « top, on stoppe là et ». Puis, et puis après, bah, c'est parti pour toute l'année. Jusqu'à l'année jusqu d'après, jusqu'à l'année d'après, bah, il faut tout remettre à plat. Et puis, recommencer tout ce travail d'assemblage, et puis de travail en collaboration, recherche, pour réussir à trouver le, le, bon, le bon dosage de chaque. Donc on travaille aujourd'hui à 100% avec des blés anciens. 100% local, 100% bio, et puis le quatrième fil rouge est 100% maison. Donc les quatre fils rouges aujourd'hui on est à 100%, c'est que depuis cette année. On a d'ailleurs remporté un, un trophée national de l'excellence bio qui récompense tout ce travail de, de, de, de, des, des, des quatre fils rouges à 100%. D'un point de vue économique, on a plusieurs contraintes, on a plusieurs difficultés. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille avec euh, notre population directement avec des producteurs. Alors moi, ce que j'ai fait, je leur ai demandé euh, quel était euh, le revenu, le revenu qui, qui, qui, qui leur permettait de vivre par hectare avec du blé. Alors ma grande surprise, ils ont été embêtés pour répondre parce qu'ils ont tellement l'habitude de, de, de, de, de, de produire et puis que tout part dans les coopératives qu'en en fait, ils ne voient plus les prix, ils ne savent plus trop combien ils sont payés. Ils n'ont plus du tout la main là-dessus, ils ne regardent même pas. C'est noyé dans, un, dans, dans, dans, dans des échanges d'argent entre ce qu'ils achètent et puis ce qu'on leur donne. Donc ils ne savent plus trop. Et donc ils ont eu ce travail à faire de, de, de, de trouver quel était le, quel, qu ce qu'ils avaient besoin comme revenu net pour que ce soit rentable leur activité. Et donc en discutant, ben, on, j ai, j ai, on a convenu d'un prix d'achat qui est nettement supérieur au, au, au prix d'achat moyen de, de, de, du blé conventionnel, on est fois, enfin, quatre fois supérieur. Et par rapport au blé bio meunier, on est un, presque deux fois supérieur. Donc, euh, on a aussi des rendements qui sont moindres, mais en fait, ce n'est pas le rendement qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect nutritionnel. C'est pour ça que je suis sur des blés anciens avec une population dynamique large. Et donc, euh, ben, j'essaye de valoriser ça après euh, d'un point, euh, point de vue produit que je, que je sors. Donc, j'achète plus cher, mais dans le, en espérant que, enfin, pas en espérant, en faisant en sorte que le, le producteur euh, vive bien, moi j'essaye de, de, de, de, de construire après euh, le modèle économique qui nous permet aussi de vivre, donc euh, j'ai des pains qui sont un petit peu plus chers, mais euh, l'idée c'est quand même d'avoir des, des, des produits de qualité qui soient, accessibles, qui soient accessibles de tant que faire se peut en gros, à tout le monde, donc on a des pains... Euh, qui sont plus chers mais qui sont plus nourrissants, qui se gardent beaucoup mieux, donc on peut avoir zéro perte dessus si on gère bien son affaire. Et puis les pains qu'on ne vend pas euh, le jour même, on les vend à euh, trois quarts prix le lendemain, demi le sur le lendemain, c'est des pains qui se gardent 5-6 jours, le jour après il y a 25%, c'est quasiment le même pain, mais euh, bon, ceux qui ont un budget moine, ça leur permet d'acheter un, pro un produit qui n'est pas du jour, mais qui est qu un jour, mais qui est tout à fait encore un produit de qualité, et le lendemain il est encore moins cher, et il est encore tout à fait mangeable. Donc, euh, il y a plein de gens qui, qui trouvent leur compte aussi là-dedans, qui ont des budgets qui sont un peu moindres, mais qui arrivent du coup à consommer nos produits. Euh, la, la plus grosse difficulté d'un point de vue économique, euh, c'est qu'on a en bio, euh, volontairement, parce qu'on veut faire 100% maison, c'est qu'on n'a pas de produits intermédiaires. Par exemple, à pâtisserie, euh, bah, tout ce qui est glaçage, tous les produits intermédiaires de pâtisserie, on les a pas. Donc on fait tout nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut du temps, il faut de la main dœuvre ben ben, on ne les voit pas, mais il y a quatre pâtissiers qui, qui, qui travaillent là-dessus. Donc, nous, on ne reçoit que des produits naturels, euh, purs. Donc, par exemple, des fruits, euh, des œufs, des noisettes, des amandes. Et puis après, on les retravaille pour faire nos produits intermédiaires. Donc, après, c'est compliqué de, de, de, de répercuter le, le vrai prix de, de, de, de, des produits de pâtisserie avec tout le travail qui est fait en amont. Parce que sinon, ben, les gens, ils voient que l'écart est tellement énorme par rapport aux pâtisseries conventionnelles qui, qui, qui achètent tous les produits intermédiaires tout fait. Il n'y a plus beaucoup de, de, de production interne, mais c'est difficile d'avoir un prix comparable. Quoi. Et là, la difficulté, c'est d'avoir un, un prix qui ne soit pas trop dissuasif, mais qui nous permette quand même de, de valoriser le, tout le travail qui est fait en amont. Là, c'est assez compliqué. En pâtisserie, en boulangerie, ça va à peu près, euh, mais en pâtisserie, c'est compliqué.